Tiens. Ah, merci. Qu'est-ce qu'on est qu serré au fond de cette boîte, de... chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les ombres. Hey. Ah, qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte, chante les sardines. Bon, ouais. tu veux une bière euh, Moi je veux bien. Ouais, ouais. Tu prépares ouais. le casting de The Voice ou quoi Non. C'est Thierry, il a mis sa chanson à la con dans la tête. C'est comme ça intéressant, tu me chantes une chanson, je suis une vraie, éponge et.. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Oui, c'est décidé, je m'en vais. Et me voilà, et je suis là. Tiens. Alors, comment ça va Moi je connais une chanson qui énerve les gens Moi je connais une chanson Frustration Oui, je suis là... Ah, putain... Partage-la, abonne-toi, donne-lui un pouce levé. Partage-la... Abonne-toi, tu peux encore nous retrouver Sur Facebook, Twitter et Instagram Aussi sur Snapchat Vous mettre cette chanson en tête n'a pas de prix Vous avez grave la haine Parce que vous avez cette chanson en tête Vous allez grave nous détester Vous serez gravement frustrés tu vas à terre, ta gueule